Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 17 avril, euh, oui, c'est bien ça, le 17 avril 2020, donc vendredi, fin de semaine, et euh, donc on est toujours en confinement ici à Tenerife comme ailleurs. Donc c'est peut-être plus agréable ici à Tenerife euh, qu'ailleurs, mais j'espère en tout cas que ça se passe bien pour vous. Dans cette vidéo je voudrais faire le point un petit peu sur, sur ce qui se passe sur les marchés et surtout vous démontrer que faire du trading à long terme est beaucoup moins efficace que faire du trading à court terme donc en scalping. Donc quand on voit ce qui se passe sur les marchés et quand moi je vois des vidéos de certaines personnes qui font des, des analyses à long terme et surtout qui parlent du passé. Euh, vous voyez peut-être de qui je parle Eh bien euh, on se rend compte qu'on peut vraiment se faire avoir par des gens comme ça euh, qui vous racontent n'importe quoi, qui vous poussent à acheter euh, des formations, à agir surtout euh, en sortant votre carte de crédit et en leur achetant des formations comme ce que j'ai fait euh, en 2012. Et j'ai mis quand même quelques mois à me rendre compte que je m'étais fait euh, bien arnaquer, bien avoir par cette personne. Euh, donc euh, ce qui se passe euh, actuellement sur les marchés avec la chute importante et puis la remontée ça démontre bien que quand on fait une analyse à court terme et qu'on trade à court terme, qu'on fait du scalping c'est bien plus efficace que de faire du trading à long terme. Alors euh, certains donc comme cette personne dont je parle euh, qui vous dit que le ce euh, n'est pas possible de gagner en scalping, que ce n'est pas possible euh, de gagner sur les CFD. Ça démontre surtout quand on a un petit peu d'expérience, euh, quelques années d'expérience comme moi, plus de 10 ans. Et euh, si vous cherchez un petit peu des vidéos sur internet vous verrez aussi qu'il y a beaucoup de scalpeurs qui ont de très bons résultats. Donc euh, ça démontre que vous avez des gens qui vous racontent n'importe quoi pour euh, vous faire acheter leur formation mais qu'eux-mêmes n'ont jamais été euh, traders, n'ont jamais su trader de leur vie. Moi j'ai suivi donc 16 mois de formation de cette personne-là qui n'a pas tradé une seule fois en 16 mois, même pas sur un compte démo. Alors il a participé à des deux fois je crois à une compétition de, de trading, euh, lors des salons du trading à Paris, et il s'est fait euh, laminer. Et il est sorti la première fois son premier trade euh, sur l'or, n'est même pas passé <rire> donc c'était assez. C'était une démonstration euh, qui ne savait vraiment pas trader. Après, quand j'ai suivi sa formation, bon, euh, moi je connaissais déjà un peu euh, la plateforme MT4, j'avais fait toutes des vidéos donc sur, euh, sur MT4, comment l'utiliser. Euh, ces vidéos sont encore disponibles. J'avais mis donc euh, à disposition ces euh, formations, ces vidéos. Donc euh, à disposition de cette personne euh, dans dans le forum euh, et pour que tous les étudiants voient ça. Et lui, il avait trouvé ça formidable. Alors j'ai trouvé ça un peu spécial qu'une personne euh, qui disait avoir été trader professionnel trouve qu'une formation sur la plateforme MT4 était fantastique. Alors après petit à petit bien sûr euh, en suivant cette, euh, sa formation euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses assez bizarres et puis que c'était beaucoup de blabla et finalement c'était pour nous, nous expliquer que lorsque le stochastique et le RSI sont au-dessus de 50% il fallait acheter le marché. Bon mais tout ça c'était de la théorie, nous montrer juste des, des, des des trades passés, où il fallait rentrer, où il fallait sortir. Il nous faisait trader, mais lui ne tradait jamais, bien sûr. Il nous disait Ah, c'est pas ça qu'il fallait faire, il fallait faire là. Vous, tu vois, le marché, il est descendu, donc il fallait vendre là, etc. Bref, ça commençait à être du grand n'importe quoi, mais comme il disait qu'il avait la meilleure formation, qu'il avait beaucoup de diplômes, euh, on était beaucoup à le croire, donc euh, beaucoup de blabla. Euh, donc quand une personne vous dit je suis le meilleur, j'ai la meilleure formation, eh bien euh, a priori vous le croyez, j'ai des diplômes, euh, euh, bref, il était le meilleur en tout. Et puis comme euh, bon il nous montrait que euh, le RSI, lorsqu'il est au-dessus de 50%, euh, il, fallait, il fallait acheter, ben, j'ai trouvé ça intéressant. Mais sur la plateforme MT4, il fallait passer d'une unité de temps à l'autre. Alors je me suis dit, tiens, je pourrais faire développer un indicateur. Que j'ai appelé le SDI Serge de Moulin indicateur qui permet de voir directement donc sur la plateforme MT4 la situation du RSI lorsqu'il est au-dessus de 50% sur toutes les unités de temps. Donc j'ai fait développer ça avec l'idée de mettre ça à disposition principalement de mes compagnons je vais dire d'infortune qui avaient suivi cette formation. Et euh, donc ce coach en trading s'est euh, fâché, il n'aimait pas ça du tout parce qu'il estimait que cet indicateur, ça correspondait à 50% de sa formation. Ah bon, voilà. Donc 50% de sa formation, mon indicateur SDI. Ben C'est bien. Donc vous le savez, si vous achetez euh, ma formation, euh, mes formations scalping, vous recevez gratuitement cet indicateur. Donc ça vaut 50% de la formation que moi j'ai payé 2700 euros donc euh, en 2012. Voilà un petit peu euh, pour vous dire euh, comment cette personne était experte en trading. Alors bien sûr il, il vous dit, il répète toujours la même chose d'année après année. Donc il y a une étude euh, qui a été faite en France qui démontre que les traders euh, perdent etc. en faisant du scalping etc. Ben oui, des traders qui n'ont pas de formation qui se lancent, moi je le répète aussi, on ne peut pas se lancer en trading euh, sans avoir de formation, il faut se former bien sûr vous pouvez vous former par vous-même mais ça va prendre du temps. Je, si vous me suivez vous avez déjà vu que je parlais de Benoît Rousseau que j'admire qui est un, euh, une personne très sympathique euh, et, mais il dit lui-même il a mis 10 ans à gagner. Euh, donc il n'a jamais suivi de formation, il n'a jamais lu de livre de trading et c'est par lui-même qu'il a cherché et il a mis 10 ans à euh, arriver à devenir gagnant sur les marchés. Sinon pendant 10 ans il perdait, il perdait, il essayait, il changeait, il cherchait une technique. Donc 10 ans pour trouver une manière de trader, il a commencé à, à devenir gagnant quand il a fait du scalping. Voilà quelqu'un qui gagne en faisant du scalping, incroyable Comment est-ce possible de gagner en faisant du scalping <rire> Bon moi j'ai bien sûr testé, j'ai démontré souvent qu'on pouvait gagner, je traite tous les jours. Donc gagner en faisant du scalping c'est tout à fait possible du moment qu'on a une bonne méthode. Donc on estime qu'il faut avoir au moins 85% de trades gagnants en scalping. Après il ne faut pas se laisser piéger lorsqu'on euh, est sur un trade perdant, il faut le couper rapidement. Mais si vous avez un taux de réussite de 95%, 85% ou 95% ou même 100% certains jours, bon il n'y a pas de problème. Alors on, certains comme cette personne donc ce coach vous dira oui mais les commissions euh, etc. Écoutez les commissions, euh, les coûts d'une opération commerciale ça n'a jamais posé de problème. En général lorsqu'on travaille, lorsqu'on fait du business eh bien on a, on a bien sûr des frais d'exploitation, des frais euh, d'achat de matières premières etc. On ne gagne pas 100%. Donc si vous vendez par exemple des t-shirts et eh bien en général votre coût etc. vous vous le multipliez vous multipliez ce prix par 3 et vous vendez donc en ayant un tiers euh, de frais, un tiers euh, d'administratifs etc. et un tiers de bénéfices. Donc euh, je ne vois pas en quoi le fait de payer des commissions à un broker euh, va vous empêcher de gagner de l'argent en scalping. Alors bien sûr, je vois des tas de, de personnes qui parlent du meilleur broker, etc. Vous voyez, ici, moi, je suis sur EToro, qui n'est certainement pas la meilleure plateforme pour faire du scalping, mais comme j'avais un compte là et qu'on m'avait demandé mon avis sur cette plateforme, euh, on peut très bien faire du scalping sur EToro. Euh, sur e ça ne pose aucun problème, bien sûr il y a mieux au niveau des, des commissions. Mais si vous avez une bonne méthode, que vous savez où rentrer sur le marché, eh bien euh, au lieu de devenir positif après un pips, vous allez devenir positif après 3 pips. Mais ce n'est pas un problème. Quand vous savez comment rentrer, quand vous savez lire les indicateurs, quand vous avez une méthode efficace, vous allez gagner un petit peu moins que chez un autre broker en faisant du scalping. Mais vous allez gagner de toute manière. Donc dire qu'on ne sait pas gagner en CFD, qu'on ne sait pas gagner en scalping ce sont des mensonges. C'est une personne qui n'a jamais tradé de sa vie qui, qui vous dit ce genre de choses. Soyez, soyez quand même conscient de ça. Alors euh, bien sûr euh, des personnes comme ça ils vous embobinent, ils font beaucoup de vidéos, ils vendent des formations, euh, des formations au marketing maintenant pour euh, obtenir la, votre liberté financière. Mais faites attention quand même, réfléchissez. Est-ce que cette personne-là euh, vraiment, est-ce qu'elle a gagné de, sa vie en, en faisant du trading Puisqu'elle vous vend des formations en trading Il dit avoir été euh, trader professionnel, mais est-ce que c'est la vérité Est-ce que réellement euh, il a un jour gagné de l'argent en trading Moi je sais que non. Je sais qu'il n'a jamais gagné de l'argent en trading, je sais qu'une personne euh, a, a vu qu'il n'a jamais gagné de l'argent en trading mais il a gagné beaucoup d'argent en vendant ses formations avec le blabla donc euh, qu'il s'est très bien euh, donné. Donc vous avez des personnes comme ça qui vous vendent des formations euh, au trading, il n'est pas le seul malheureusement. Et vous avez d'autres personnes qui sont plus sérieuses. Euh, qui, euh, qui réellement vous vendent des formations efficaces et moi j'ai acheté beaucoup de formations pour continuer à me former moi-même, pour gagner du temps parce que par soi-même c'est beaucoup plus difficile que si vous suivez des formations mais il faut faire la part des choses entre les bonnes et les mauvaises formations. Alors il n'y a pas que cette personne-là qui vend des formations euh, de manière très efficace en au niveau marketing. Donc ils gagnent beaucoup d'argent de cette manière-là et que le contenu n'est pas, pas terrible. J'en ai, ai acheté d'autres où c'était n'est pas, pas vraiment terrible. Donc euh, il faut faire la part des choses. Par contre il y a des traders qui vendent des formations et qui ont de très bons résultats. Moi je suis en train de, de regarder maintenant une formation que j'ai achetée cette année. Et c'est un trader qui gagne beaucoup d'argent tous les jours en scalping principalement. Donc quand on a un peu d'expérience, quand on se mouille à acheter des formations eh bien on se rend compte de la vérité. Et ça ne sert à rien de faire des, des analyses à long terme parce que quand on voit ce qui se passe actuellement sur les marchés ça monte et ça descend. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous pouvez voir aujourd'hui on a eu un marché donc qui a, qui a explosé. Ici on est sur le, sur le, le Dax 30, vous, avez, vous voyez le, euh, ce qui s'est passé. Donc on a eu un gap assez important, donc une montée très forte puis ça a stagné et maintenant donc euh, ça a… Ça a été en range un certain temps puis maintenant ça a cassé etc. J'utilise différents indicateurs et bien sûr il faut savoir profiter des mouvements comme ça quand ça casse etc. Regardez, savoir analyser tous les indicateurs et profiter également soit des mouvements dans un range comme ça soit quand ça casse. Bref vous avez en scalping des tas d'opportunités mais beaucoup plus en, en scalping que si vous faites du trading à long terme. Et je peux vous dire qu'il y a énormément de traders qui gagnent, qui gagnent de l'argent en scalping dans le monde. Donc dire qu'on ne sait pas gagner en scalping ce n'est qu'une personne qui n'a jamais été trader qui peut dire ce genre de choses. Donc il n'y a aucun problème pour gagner de l'argent en scalping, j'aimerais que vous soyez convaincu par ça. Et que vous avez beaucoup de traders qui traitent principalement en scalping après, on peut bien sûr essayer de profiter de trades un peu plus long, on protège sa position mais on peut très bien gagner euh, en ouvrant un trade, en prenant un bénéfice après quelques secondes et puis on met son stop loss à break even donc pour euh, protéger sa position. Si, ça, si le marché continue à monter ben vous pouvez gagner plus, vous pouvez remonter votre stop loss, il n'y a aucun problème. Mais dire que on ne peut pas gagner en scalping, ce sont des mensonges. Il faut que vous soyez bien conscient de ça et que vous avez des personnes qui vous vendent des formations, qui vous vendent un savoir-faire qu'ils n'ont pas. Donc ça c'est très important. J'ai vu encore une, une, une vidéo de cette personne donc, dont, dont je parle, dont j'ai suivi cette formation en 2012. Il revient encore avec euh, les commentaires qu'il faisait à cette époque-là avec un professeur d'école de commerce, qui avait euh, fait une analyse de, de, de la cotation de Renault à cette période-là. Donc Renault qui avait descendu, qui disait que Renault euh, était sous-évalué, que ça allait remonter et que finalement ça est redescendu. Il nous a, euh, il nous a <rire> fourni ces arguments également en 2012. Donc il se répète, il se répète mais finalement il vous fait des analyses de ce qui s'est passé en en 29 etc. Mais à quoi ça vous sert aujourd'hui Est-ce que réellement ça va vous aider à trader efficacement aujourd'hui Absolument pas. Ce qu'il faut aujourd'hui c'est savoir trader à court terme principalement en scalping et pouvoir faire après éventuellement des trades plus longs. Mais quand vous regardez ce qui s'est passé donc si vous regardez mes analyses précédentes, donc vous voyez bien on a eu la grosse chute du coronavirus ici. Puis on a des rebonds ici, alors je vous ai dit les jours précédents qu'on avait ici donc un nuage Ishimoku donc qui risquait de bloquer la hausse et on a eu pendant deux jours, on a eu d'abord un doji ici vous voyez et puis une bougie rouge hier donc ça, on pouvait imaginer que le marché allait redescendre parce qu'on était haut ici aussi sur le stochastique mais aujourd'hui on a un rebond. Donc les personnes qui font des analyses à long terme, à quoi ça sert Vous avez deux jours de baisse ici et puis un jour de hausse. Ceux qui font du trading à long terme, ben ils perdent de l'argent dans un marché comme ça. Alors que ceux qui font du trading à court terme, eux, ils gagnent de l'argent. Vous pouvez trader en, en tics en 50 ou 100 tics sur la plateforme ProRealTime, je vous explique ça dans ma formation euh, au scalping. Donc j'utilise différentes plateformes mais il y a toujours moyen de gagner de l'argent à court terme. Quand vous commencez, vous essayez d'abord sur un compte démo et puis vous commencez avec un petit compte et vous allez gagner peut-être 50 centimes, 1 euro au départ. Mais si vous, cumulez, euh, si vous cumulez 20 trades où vous gagnez 1 euro et eh bien vous avez gagné 20 euros. Vous commencez comme ça avec un compte de 1 euros et petit à petit vous, vous pourrez augmenter mais le principal c'est d'arriver à avoir une méthode de trading efficace et pas regarder des vidéos qui vous parlent de mouvements qui durent des mois ou des années. Vous perdez votre temps en regardant ce genre de choses et en écoutant euh, ces, ces vendeurs de tapis. Donc ce sont des, des personnes à éviter totalement. Moi j'ai perdu 16 mois de ma vie et 2700 euros en suivant cette formation. Et euh, c'est vraiment triste de voir des gens qui sont encore actifs actuellement, qui vendent encore des formations et qui sont suivis par des milliers de personnes qui, qui idéalisent ces personnes. Mais en, en réalité donc il faut bien vous rendre compte que ce n'est pas parce qu'on vit à Dubaï et qu'on roule en Porsche qu'on est une personne honnête. C'est bien ça qu'il qu faut vous rendre compte. Comment cette personne s'est enrichie en vendant des formations qui ne, van, qui ne valaient rien. Donc ça c'est quand même important de vous rendre compte que vous ne pouvez pas faire confiance à ce genre de personnes. Alors à vous de faire la part des choses maintenant, est-ce que vous pensez réellement que ces personnes vont vous aider vous à gagner en bourse, à vous former en bourse Faites bien la part des choses entre la vérité et les mensonges parce qu'il y a des personnes qui, qui continuent euh, qui ont un, un potentiel de conviction assez important. Mais est-ce que réellement ces gens-là vont vous aider ou bien à un moment donné vous allez vous rendre compte que vous vous êtes fait avoir Je reçois des, des... Ce matin j'ai reçu un email d'une personne qui me dit qu'il en a eu marre de finalement faire confiance à des personnes et d'acheter des, des formations finalement qui ne valaient rien. Donc moi j'essaye toujours d'être honnête, de vous dire la vérité. Mais la vérité c'est qu'on peut très bien gagner en scalping, euh, il n'y a aucun problème. Vous pouvez choisir la, la plateforme que vous voulez. Il faut bien sûr prendre des brokers euh, connus ou qui sont recommandés par, euh, par des personnes qui ont de l'expérience. Moi je vous donne dans mes formations une liste de brokers, vous pouvez y aller sans problème. Après, est-ce que vraiment ça va vous aider euh, d'avoir un pips de commission au lieu de trois pips de commission au départ ce n'est pas ça qui va faire la différence entre le fait que vous soyez gagnant ou perdant. C'est si réellement la méthode que je vais vous transmettre est efficace ou pas. Mais dire que parce que vous allez faire du scalping chez tel broker vous allez devenir gagnant alors que chez un autre vous allez être perdant, ça c'est du grand n'importe quoi. Là on vous arnaque en vous disant ça. Donc faites bien la part des choses, essayez de de bien vous rendre compte euh, que sur le marché euh, des ventes de formations en trading il y a des requins. Donc euh, ces requins ils sont là pour euh, se faire beaucoup d'argent sur votre dos en vendant des formations qui ne valent rien. J'ai rien contre le fait de vendre des formations mais du moment que ce sont des formations efficaces, des formations qui vous apprennent réellement quelque chose. Moi je n'arrête pas d'apprendre, de, de continuer à apprendre parce qu'en trading on apprend tout le temps. Ça fait 11 ans que je fais du trading, 11 ans que euh, j'essaye je, toujours de m'améliorer, de transmettre tout ce que je sais et je crois qu'on apprend tous les jours et j'apprendrai tous les jours en trading comme dans d'autres domaines. Donc faites bien attention, l'important c'est d'apprendre, de suivre des formations mais pas n'importe quelle formation et ne perdez pas votre temps à regarder des vidéos de personnes comme ça qui vous racontent, qui vous font perdre votre temps. Donc si vous voulez réellement devenir un trader gagnant, première chose, apprenez le scalping. Après une fois que vous aurez compris le scalping, une méthode de scalping et eh bien vous pourrez essayer de faire des trades plus longs. Des trades plus longs vous feront gagner plus mais ce pas plus stressant de faire du scalping que de faire euh, du trading qui dure des heures. Vous devez surveiller vos positions lorsque votre, votre trade est en cours et qui va durer des heures. Alors que lorsque vous faites du scalping, vous pouvez couper votre position après quelques secondes ou après quelques minutes et puis vous pouvez aller vous promener, il n'y a aucun problème. Et je peux vous assurer que vous gagnerez autant d'argent sinon plus en faisant du scalping si vous avez une bonne méthode que si vous faites du trading à long terme d'ailleurs. Le taux de réussite en scalping parle de lui-même. Si vous avez une bonne méthode, si psychologiquement vous n'essayez pas de rattraper vos pertes, il n'y a aucun problème, vous pouvez gagner beaucoup d'argent en scalping. Ça fait des années que je fais du scalping, après que j'ai vu que Benoît Rousseau ait de très bons résultats et après qu'il ait dit qu'il a commencé à gagner donc en, en adoptant une méthode de scalping eh bien euh, il ne faut, faut pas se croire plus intelligent que des personnes comme lui. Si vraiment lui après avoir essayé pendant 10 ans de gagner et qu'il n'a pas réussi, c'est quelqu'un qui a fait des études, hein, il a été enseignant et si maintenant il a pu arrêter d'être enseignant et vivre essentiellement du scalping, il fait un petit peu d'autres traits aussi mais c'est essentiellement du scalping à très court terme, eh bien je pense qu'on peut se fier quand même à son avis. Donc euh, si vous pensez que le trading c'est pour vous, que vous voulez vraiment apprendre une méthode efficace et eh bien cherchez une méthode de scalping. Moi j'ai des méthodes de scalping bien sûr vous allez me dire euh, c'est pour vendre ta méthode. Bien sûr je veux vendre mes méthodes mais je veux surtout vous aider à trouver la bonne méthode. Je vous conseille d'acheter d'autres méthodes aussi mais principalement chercher des méthodes de scalping parce que c'est ce qui vous fera. D'abord apprendre le plus vite possible parce que bien sûr si vous faites 20 trades par jour vous apprendrez plus vite, plus vite que si vous faites un trade par semaine, ça me semble évident. Donc si vous voulez réellement avoir de bons résultats rapidement, cherchez une méthode de scalping, apprenez une méthode de scalping et là vous êtes vraiment sur la bonne route pour devenir un trader gagnant. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo Likez et là si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Si vous avez suivi des formations euh, n'hésitez pas non plus à, à en parler et euh, après réfléchissez quand même à ce que je dis dans cette vidéo, euh, à qui peut-on se fier, à qui il ne faut pas se fier euh, lorsqu'on veut suivre une formation en trading. Et n'oubliez pas il vaut mieux suivre des formations, dépenser un peu d'argent à ça, que d'essayer par soi-même, ouvrir un compte, chercher à faire du trading, à apprendre par soi-même et perdre de l'argent bien sûr parce que vous allez être tenté de mettre de l'argent réel et si vous n'avez pas une bonne méthode eh bien vous avez euh, je vais dire 100% de chance de vous planter, de perdre de l'argent, vous allez réessayer, réinvestir etc. Donc il vaut mieux si vous voulez devenir trader gagnant, investir un peu d'argent au départ pour avoir une bonne méthode. Après vous pouvez toujours vous améliorer, essayer un nouvel indicateur, acheter une petite formation pour voir si ça vous apporte un complément. Donc ça c'est vraiment la bonne méthode que vous devez suivre pour apprendre à faire du trading. Voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous n'avez pas encore, si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et eh bien c'est peut-être l'occasion aujourd'hui. Et si vous êtes intéressé par mes formations, ben elles sont à votre disposition. Donc sous la vidéo vous avez des liens et vous pouvez regarder mes, mes analyses, mes vidéos. Je pense que ça vous apportera plus de choses que, que de regarder d'autres vidéos si vous êtes intéressé par la bourse, par le trading. Je vous dis à très bientôt, au revoir.